Le soleil vient de se lever. MacBook Pro et Airpods sont arrivés. Nous, on est content de retrouver l'ami GLG. C'était ça. J'ai oublié de mettre mes lunettes, c'est pour ça que j'en prends plein. Les... <rire> bah attends, est c'est bon, hein, dis donc, t'as 5 minutes. bon Bonjour à tous, c'est GLG. Et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 19 octobre 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. On se donne rendez-vous tous les mardis et vendredis pour le petit résumé des news high-tech smartphone, bien évidemment, films et séries télé, des reviews à venir. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Et comme à chaque début d'émission, on commence à une spéciale dédicace à nos tipeurs, la seule mission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, on remerciera bien évidemment nos 43 tipeurs qui font vivre cette émission, dont nos derniers tipeurs qui sont Frédéric, Ghost, euh, Sébastien Paulet Alors j'ai bien lu ton mail, Sébastien, mais le problème, c'est si j'ai oublié de répondre. Et après, comme j'ai 20 mails par jour, après, il va vite en dessous. Alors, je suis désolé, Sébastien qui a retrouvé du travail, on le félicite. Encore une fois. Et euh, Coolfab Cool Fab et Ghost13, merci encore une fois à tous nos tipeurs. Je vous rappelle, pour l'instant, on est à 80% du financement de l'émission du mois prochain. Chaque fois que vous m'offrez un café, ça augmente le, le financement. Peut-être qu'on aura une émission par semaine au mois de novembre. Peut-être deux, on verra. Ça dépend que de vous. Et je vous rappelle... Chaque fois que vous faites un, un type, vous m'offrez un café. Chaque café est converti en énergie, en positivité. <rire> non, n'importe quoi. <rire> On aura plus d'émissions. Et je rappelle, tous les tipeurs reçoivent toutes les reviews de GLG Review 24 heures avant tout le monde. Voilà. Ça veut dire que bah, quand la vidéo tombe, par exemple, la vidéo de demain, vous la recevrez aujourd'hui. Il n'y a pas de vidéo demain, <rire> sinon, c'est le vendredi, c'est le vendredi, ou alors c'est vrai jeudi, <rire> voilà, arrêtez de chipoter. Spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir émission. ça c'est gratuit, ça peut rapporter gros, puisque YouTube adore ça. La vidéo fait un peu de vues. YouTube se dit, c'est pas mal. La vidéo fait du pouce en l'air, il se dit, hum, il y a de l'interaction. Elle fait des pouces en bas, il se dit, hum, il y a des bas. Et Il y a des commentaires, il se dit, hum, mais dis donc, mais les gens euh, ont envie d'interagir, je peux te dire, avec tout ça, c'est la voie du succès. <rire> dit-il. Ouais, ben bah écoute, on va on va se convaincre tant qu'on peut. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors attends, et si je retrouve mon onglet, il est là. Tac Voilà, seule <rire> émission qui est, qui est pas en direct, et qui, est fait en, qui est fait en une prise, donc du coup, et qui est diffusée en première. Voilà. Bon, allez, comme toujours, on commence par legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma youtubeographie. Vous retrouverez sur legeek.tv toutes mes vidéos, ça si vous ne voulez pas savoir, parce qu'il y a trois chaînes, peut-être quatre et tout, c'est compliqué. Voilà, toutes elles sont là-dessus et euh, vous retrouverez bah, mes dernières reviews, les dernières vidéos, les JT du Geek. Je vous mettrai sur YouTube, il y a disponible le championnat du monde de kickboxing. Alors le championnat du monde de kickboxing, maintenant, c'est fait comme dans des cages de, du Ultimate Fighting. Voilà. Et évidemment, c'est un Thaïlandais qui a gagné. C'est pour ça que la vidéo, elle tourne partout. Ici, si on l'a envoyé, t'as vu, t'as vu Ouais, l'autre, en kickboxing, je veux dire. <rire> tu lui as mis un... <rire> tu lui as mis un putain de kick, là. <rire> l'a défoncé, hein. Je la mettrai sur le Geek.tv, ça devrait vous détendre. Bon, on est toujours avec AliExpress. Donc, on les aura pas, AliExpress, hein, pour le mois de novembre, parce qu'elle devait m'envoyer une liste j'aurais certainement refusé, parce qu'il allait avoir quelques trucs, mais euh, même pas envoyer la liste, elle est débordée et tout, donc je pense qu'on aura peut-être des reviews avec eux, on verra, enfin bon, voilà, pas d'illusion, pas de adieu vos vaches cochons, on a déjà eu le cas avec AliExpress Live, où bon, c'était pas terrible, là, le même principe, et celle qu'on avait eu, on avait eu une meuf chez, euh, je crois que c'est Machin Art, a démissionné et c'est une autre que j'ai eu et il y a une autre boîte de, de marketing aussi qui nous envoyait plein de produits et la meuf du jour au lendemain me dit bah ben voilà c'est ma copine qui reprend le relais parce que nous on migre dans la société donc sa copine elle prend le relais et trois jours après sa copine a fait bah ben, non moi aussi tiens <rire> moi aussi j'ai migré vers autre chose euh, et c'est encore ma copine qui prend le relais donc quand il y a beaucoup beaucoup de turnover comme ça c'est jamais bon signe hein, dans, dans les boîtes et tout voilà, donc il euh, n'y a que chez nous qu'il n'y a pas de turnover, il y a que moi et Nico. <rire> Nico qui, ouais, qui qui commence à avoir la lumière au bout du tunnel, non pas parce qu'il est à l'agonie, mais qui se dit ah ça y est, <rire> enfin ça va se calmer. Voilà, donc des promos, les deals du jour qu'on relaie tous les jours sur JtGeek.com et sur Skyphone, ça permet d'apporter un peu de contenu et puis la promo du jour c'était bien, il y avait des Adidas Racer, il euh, y après une voiture à commander, bon rien d'exceptionnel. Mais quand même, voilà. Bon, on ne pourra pas ne pas parler bien avant des nouveaux produits Apple qui ont été lancés hier. Alors, bon, quoi qu'on en dise Apple, pas Apple, hein, les téléphones, on est d'accord. Mais bon, pour travailler, moi, c'est vrai que j'ai un iMac 2021. Je vous fais aujourd'hui la vidéo, toujours avec le, à la caméra du iMac. Il est beau, il est compact, il a une puce M1 qui chauffe presque pas. Faut vraiment que je lui mette dans la gueule quand même. pour vraiment c'est montage vidéo et tout pour que j'entends un petit... Comme ça, mais vraiment léger par rapport... À... Un moment, Book pro 2017, un petit micro cravate voyez branche directement sur le iMac, et voilà. On fait hein, une émission qui est mondialement connue, <rire> non bon, pas encore, mais bon, on espère pas. Donc, c'est vrai que les puces et mains pour moi sont quand même une sacrée grosse révolution et évolution. Donc, les nouveaux produits qui ont été annoncés hier, un, un nouveau forfait Apple Music dont le prix sera encore plus cassé parce qu'encore une fois, bon, ça permet bah, d'aguicher un peu plus de monde. Et c'est vrai que bon, alors, moi je suis pas trop Apple Music, je suis plus Spotify, mais. Ont forcé d'avouer que depuis que je paye Spotify tous les mois 10 balles par mois, je ne télécharge plus de musique illégalement avant, que j'étais jeune, de longtemps. Mais voilà, je télécharge plus de musique et il euh, y a tout sur Spotify, c'est bien, je paye 10 balles par mois. J'ai l'impression de voilà l'effet Colibri euh, avec mon petit sodo. Euh, J'ai l'impression de participer à un truc. Euh, voilà. J'achète pas d'album, j'écoute de la musique sur Spotify, c'est normalement c'est le deal. On parlera, bien évidemment, alors je sais pas si on va aller voir, les nouveaux HomePod, même la vidéo. En fait, j'ai regardé que les vidéos, Il y n'y a pas eu de 01 net ce matin. Il y a eu une vidéo de The Verge en 13 minutes, et j'ai même pas de vidéo de 01 net, donc j'ai regardé un peu les vidéos de la promotion d'Apple, que je suis abonné à Apple France. Bon, la vidéo des Apple, c'est... Des nouvelles couleurs, des nouvelles couleurs, et plein de nouvelles couleurs, et un nouveau prix. 100 balles. Voilà, c'est tout, c'est tout ce que vous aurez pour le, <rire> les AirPods mini. Bim, madame, suivant. Bon, les Airpods, les Airpods arrivent en troisième génération. Apparemment, si on a vu comme moi la dernière vidéo de Notech, apparemment, il y a beaucoup de problèmes sur les Airpods 2, où il y a pas mal de soucis. Bon, ceux-là, ils sont anti-transpirants et tout. On attendait des, des versions un peu euh, avec des nouveaux capteurs et tout, mais je pense qu'ils doivent pas être prêts, là, avec on sort de, de Covid, de pénurie, de machin et tout, je pense. Ils ont fait une valeur sûre. Ils doivent être mieux, meilleur son apparemment. Euh, et euh, avec euh, anti-transpiration et tout voilà, bon. Une évolution à 150 balles quand même <rire> Une Petite évolution à 150 balles Mais bon il y a euh, On est d'accord, j'en ai écouté aussi euh, T'en as pour ton pognon, hein. 150 balles il y a un super son Et c'est vrai que si en plus t'es lié avec un iPhone Il y a beaucoup plus de fonctions qu'avec un smartphone Android Et tout donc on est un peu d'accord Que c'est vraiment de très très bons écouteurs Après c'est pas mon délire Mais je suis d'accord que c'est de très très bons écouteurs Et pour 150 balles J'espère que c'est une bonne affaire, mais tu as euh, quelque chose qui marche vraiment bien. Voilà. Tout, t'enlève, tu mets le son, euh, pose, play, pause, euh, le touch, les invocations, le truc, c'est pas mal. Bon, on parlera évidemment des MacBook Pro qui arrivent Alors, avec pas mal d'innovations, d'après moi. La nouvelle puce M1 Pro et M1 Max, il est clair que cette putain de puce M1, elle est incroyable. Quoi. Enfin, moi, j'ai un MacBook Pro 17 pouces, non, j'ai un MacBook Pro 13 pouces de 2017 je mélange pas tout, pourtant j'avais pris le modèle à 3500 euros, je crois, TTC parce que j'ai récupéré la TVA parce que j'habite à l'étranger, donc j'avais pris le truc tu vois, euh, il neuf je crois enfin un truc c'est une bête, mais c'est une bête, c'est autonomie, c'est pas ouf il fait que de chauffer, celui que je fais 2-3 trucs, il se met en chauffeur, en, il se met en, en ventilo. 2, 3, euh, il fait partie de ces nouvelles générations de machins avec les claviers euh, de merde, là papillon de mon cul, là, papillon de la libellule. Tu sais, avec, euh, voilà, où il y a des touches, bah, ça y est, ça commence à partir en couille, c'est-à-dire, tu ça fait 2N, ou alors tu appuies, il faut appuyer fort, ou tu ça fait pas. Enfin bon, voilà pour un truc à 3500 balles, c'est dit <rire> merci, hein, celui-là la revente euh, le, dès qu'il y a le clavier machin et tout euh, c'est mort. Et donc là bon ils arrivent avec un nouveau euh, nouveau processeur qui chauffe pas, qui consomme moins, qui est ultra puissant. Putain final cut c'est quatre fois quand même. Hein. J'ai fait un test avec mon Mac mini, j'avais acheté un Mac mini avec un i9 je crois ou i7. Un beau Mac Mini, quoi, l'avant-dernier. Enfin, le dernier, pas le dernier, mais l'avant-dernier, pas avec le M1. Et euh, voilà, bon, ça allait pour faire des montages vidéo. Il soufflait un peu, ça aurait mérité un petit GPU. Bon, je fais pas des vidéos de dingue, donc ça allait. Je prenais le temps et je laissais faire. Il chauffait un peu, et voilà, c'est la, la vie. Euh, là, avec euh, le M1, c'est 4 fois plus rapide, le montage. J'avais fait une vidéo je voulais comparer et tout. 4 fois plus rapide, et ça chauffe presque pas. Et voilà, on a vraiment une... C'est vraiment une bonne innovation, on est d'accord. Bon là, avec le M1 Pro et M1 Max, il parlait de haut niveau GPU et de puissance et de Final Cut, mais laisse tomber. C'est une humiliation <rire> par rapport à, à du Intel et vaut carrément mieux que mon M1. Et alors, bon, ça c'est une innovation. Alors, il n'y aura pas de.. De iMac, pour le moment, plus grand. Un iMac plus grand, je me serais bien laissé tenter, quand même. Hein. Un peu mieux et tout. Mais bon, ils, font, ils commencent par le MacBook Pro. Euh, L'innovation. Bon, le nouveau processeur, on est d'accord. Il est plus fin, plus léger. Retour de la carte SD. Ça, c'est quand même, putain, voilà, au moins un lecteur de carte c'était pas mal. Retour du MagSafe, parce que bon, ils se sont quand même rendu compte que le MagSafe, c'est quand même vachement génial. C'est propre. Pour... Puis ça leur permettait de vendre des câbles, parce que là, avec l'USB type C, on achetait tous des câbles, alors que le MagSafe, ça leur permet de vendre du câble aussi. C'est aussi un peu malin. C'est remettre le MagSafe, déjà, c'est trop bien, c'est magnétique et tout. Et puis moi vous vendez du câble. Il n'y a que eux qui ont leurs câbles et tout, qui envoient des watts et tout. En générique, il n'y avait vraiment que sur la fin où on en trouvait et il euh, vraiment trouver de la bonne qualité. Le caméra qui devient enfin bezeless, bon avec 3,5 mm de chaque côté, c'est pas mal. Pour faire un peu en haut, ils ont fait une encoche qui a l'air complètement dégueulasse. Mais pour ceux qui se connaissent un petit peu Mac, en haut, on a toujours une espèce de barne de menu. En haut, qui met un peu, euh, tu sais, un peu comme le menu démarrer, quoi. On a toujours une espèce de barre de menu. Donc, en fait, qu'il y ait cette barre de menu toujours en haut et qu'il y ait la découpe au milieu, vu qu'au milieu, il n'y a jamais rien, bah, ça permet d'avoir à gauche la pomme démarrer. Moi, j'ai StreamLab, machin, et tout. Et à droite, le son, euh, la vidéo, l'audio, le Wi-Fi. Donc, c'est très, très judicieux. Ça a l'air un peu moche comme ça, mais quand on connaît Mac, on se dit, « Ah bah oui, en haut, il y a toujours cette putain de barre. » Autant euh, qu'au milieu, ça soit dédié à la caméra. Pas mal, avec une... <rire> Oh on a doublé ah ouais ils sont passés en full HD. Ah, J'aime bien que tu dis oui, euh, deux, trois fois plus de pixels que. Oui parce que l'ancien c'était vraiment de la daube. Hein. C'était une ouf, caméra HD. Donc là forcément on est passé en Full HD. Ouh Alors je comprends pas. Alors sur iPhone, il y a que des caméras de de psychopathe, et là, euh, et là, non. <rire> voilà. Donc, bon, voilà un peu pour les innovations, le bon, l'écran euh, super euh, mini-LED, machin, et tout, trop bien. Bon, bah ça a l'air intéressant. Après, le problème, ça, c'est que c'est le genre de produits qui sont quand même relativement chers, et que si tu as changé pour un M1 l'année dernière, il y a peu de chances que tu le brades. bah le problème, c'est qu'en plus, la, la décote, maintenant, elle va être incroyable, puisque avec ces nouvelles générations de processeurs. C'est-à-dire que moi, mon Mac Mini avec mon i9, personne ne va vouloir. Le mec me dit, attends, pour carrément moins cher, on a un M1 qui ronronne un petit peu, et mon MacBook Pro 2017, alors là, n'en parlons pas. Donc là, et même tous ceux qui ont des M1, le revendre, ça va être difficile, en sachant que tout le monde va dire, attends, je veux un M1 Pro ou un M1 Max. À savoir qu'ils ont augmenté la RAM aussi, hein, à tous ceux, les, les Youtubers qui nous ont vendu en disant « Non, mais attends, la puce M1, 8Go de RAM, ça suffit, ouais, pas besoin de trucs. » Non, mais non, mais bien évidemment que non. C'est vrai que moi, je suis parti directement sur la 16Go la plus haute, et ça va, tu vois, j'arrive à faire. Mais je me dis « Putain, à 8Go, je me serais euh, cassé la tête sur le bureau, quoi. » Donc là, ils sont partis, il y a 16, il y a 32, voire jusqu'à 64Go de RAM, parce que mais il faut de la RAM, malgré tout, même si le processeur, il est incroyable, même s'il y a de la RAM partagée et tout. Donc voilà un peu pour les produits... Euh... Bien, en fait c'est toujours pareil. Si par exemple mon, M, euh, mon Macbook 2017 ouais, venait à décéder ou que je devais changer, bien évidemment prendre comme ça à entrée de gamme 2000 et 2500 dollars je crois pour l'autre au dessus pour le 16 pouces. Bon, ça reste cher, mais encore une fois ça reste de très très bons appareils. Après est ce qu'on va essuyer les plâtres encore une fois de nouvelles générations de processeurs. Bon, moi je suis assez content de mon iMac avec la puce M1. Euh... Par rapport à ce que je voulais, c'est un truc ultra compact, machin, je mets un deuxième écran et tout, c'est très très bien. Bon, allez, les reviews du jour. Je vais boire un coup, hein, parce que là, dis donc, euh, je suis pas chez vous, mais... Je tombais du lit ce matin, 6h30. Je sais pas pourquoi, hein. je me lève, je réveille. Là, voilà, il y a de la lumière, je vais être 6h30. Oh bah ben non et puis, qu'en fait, je me suis levé. Prêt à tenter dans le lit, je vais me rendormir. Oui, non, peut-être, je... je me lève, ce sera fait. Donc, vous avez acheté du geek fait euh, à l'aube. On parlera du Shunzao Z11 Max, un aspirateur à main qui, oui, a la particularité d'avoir un anti-enchevêtrement. Ça veut dire que quand les cheveux vont s'enrouler autour de la brosse, il y a deux petites euh, barrettes comme ça qui vont bouger l'une vers l'autre et qui vont casser les cheveux, qui vont s'enrouler autour de, euh, du balai, euh, autour de la brosse. C'est euh, une très très belle innovation, Shunzao sont très contents, ils ont beaucoup aimé la vidéo, ils m'ont demandé s'ils pouvaient l'utiliser, c'est pour, euh, pour leur promotion et tout, voilà, euh, très bien, un bon produit, fabriqué par les usines Dreamy et tout, euh, voilà, enfin un produit qui avait vraiment une innovation, ça fait plaisir. En parlant de produits qui avaient une innovation, également le test du LeFan F1, le petit fanfan, <rire> les petits fanfan. voilà, non bon, les... ça permet de finir avec la série Octobre que j'ai en train de regarder sur Netflix. Rien, aucun n'a Non, c'est trash. Euh, on parlera du Lefant F1, un mini robot aspirateur de 30 cm. Tout petit, tout mignon, tout fin, qui passe sous les aspirateurs et tout. Alors, c'est le premier que je vois aussi petit, aussi fin. Eux aussi, apparemment, ils sont contents. Après, bon, bah je ne suis pas convaincu. Il est quand même cher. Hein, il était quand même cher. Moi, il m'a dit 70 dollars. Non, c'est 70 dollars de moins par rapport au prix qui était déjà 300 balles. Bon, il est tombé à 200 et quelques balles. Bon, c'est quand même un produit qui n'est pas donné qui n'a pas une aspiration de fou, qui lave pas trop, mais qui a le mérite d'être tout petit, tout fin, et d'être le premier de sa génération. Je suis d'accord que vous n'ayez pas tous craqué sur ce joli petit appareil. Je me trouve un peu bas, je voir. Bon, tant pis. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, le, la vidéo de samedi, je crois. Alors il va ici grosse pression, il va ici, oh, on est le promo, enfin la vidéo, truc avant ce week-end et tout. Je, oh, là, là, et il était tellement énervé la vidéo. Je dis, je vous la fais pour samedi. Il a payé vendredi soir. Enfin vraiment, il en voulait une. Débloquez vos services de streaming et déchargez des torrents en toute sécurité. C'est le titre. En fait, il a pris un mec. Euh, ils sont en deal aussi avec un anglais qui fait des vidéos de gens là. Et il me dit, je veux la même la même, j'ai la même, <rire> il me dit le même genre, on pouvait me faire ça là Alors le mec il expliquait que, euh, bon, il parlait de trucs de streaming, bon après bon il moi j'ai adapté avec Molotov, tout comme ça, et il parlait des torrents, qu'il pouvait télécharger, qu'il y avait un encryptage, que c'était bien, il pouvait faire la même, le même, pas la même, mais le même genre, ouais, j'ai compris l'idée quoi, on peut regarder des trucs en streaming, et on peut télécharger torrent avec la navigation, parler de la promo, c'est vrai que la promo elle est quand même plutôt agressive, donc j'ai fait la vidéo, il en était content, la vidéo a bien marché parce que le titre est relativement racoleur hein, en plus, malgré tout. Et euh, je suis content parce que dans les commentaires, il y a plein de gens qui viennent me donner des commentaires, en privé ou en... pas privé, en public, et qui me disent « Oh là là, merci pour l'offre, oh, j'ai acheté, trop bien, euh, voilà, 54 euros pour, pour 5 ans. L'offre, elle est très agressive au niveau du prix, et vous avez quand même 5 ans avec un VPN qui marche bien, c'est pas le meilleur des meilleurs, peut-être, hein, et peut-être mieux, hein, mais ça marche bien, il y a quand même 2 Tera offert, il y a quand même tous les VPN, et la possibilité de faire pas mal de choses au quotidien, où, je pense que beaucoup comme moi, même si vous n'avez pas trop l'utilité d'un VPN au quotidien, il y aura toujours une petite fonction, un jour, où tu voudras te connecter, où tu diras, ah putain, bah, heureusement que j'ai ce VPN-là, c'est quand même plutôt pratique, voilà. Donc, euh, je suis content, la vidéo a bien marché, euh, si bah, vous me mettez en commentaire que vous l'avez pris, c'est que lui, il a dû en vendre, donc même s'il si me dit à chaque fois « oui, on n'a pas vendu autant qu'on aurait voulu ben », enfin bon, pas de retour, hein pas garantie, c'est pas vidéo garantie sur investissement. Hein donc euh, ben il sera content, il en reprendra une le mois prochain, hein donc il n'y a pas de souci. On parlera des écouteurs à ce face T1, et là encore une fois, c'est toujours le genre de truc qui m'étonne. Bon les écouteurs, ils cassent rien, hein ils ne sont pas chers, mais ils ont un, franchement un super bon son, euh, mais il casse rien, voilà. Donc bon, je fais la vidéo, un peu déçu parce que il casse rien, mais le prix est quand même relativement agressif. Et étonnamment, comme elle nous a laissé mettre un lien tracking, et eh ben vous êtes nombreux à les avoir achetés. Comme quoi, euh, et on en revient un peu à, à une des, psy, des comment dire des philosophies de la chaîne, c'est que ça dépend de votre budget. Il y en a beaucoup qui ont pas plus de 35 euros à mettre dans des écouteurs. Dire oui, mais à 150 euros, il y a les AirPods 3 et tout, on est d'accord. Ils sont incroyables, trop bien, fiche technique, tout parfait, voilà. Sauf que c'est Apple et que ça marche un peu mieux qu'un iPhone qu'avec un Android. Mais tout bien, tout bien, mais 150 balles voilà. Tout le monde n'a pas 150 balles, il y a beaucoup qui n'ont pas de budget, qui se disent 35 euros, je veux des écouteurs, je veux un truc qui est et autonomement, ça s'est vendu. Donc euh, je pense qu'à mon que c'est vendu. J'ai vu qu'il commençait à spoiler sur Instagram qu'il y avait les Ace Fast T2. Donc, si elle est contente euh, du délire, et eh bien qu'elle revienne me voir, et peut-être qu'on fera les Ace of Ice T2. Et vous voyez, tout qu'on fait, c'est pas toujours les produits que, euh, auxquels je crois le plus. Voilà. Il en faut pour tous les goûts. Hein. Et pareil, on parlera également du LeFond Power Armor 14. Alors, oui, c'est un downgrade, un dongle... un dongle... Un, dongle, yeah, un, dongle grade. un dongle grade par rapport au 13. Il est un peu moins bien, mais il est différent, et surtout, il est bien positionné à 150 euros alors il faut bien que je prenne le truc, quand il y a les promos, souvent c'est marqué PST, voilà, minuit, ça commence à minuit PST, ça fait 9h du matin en France, parce qu'à chaque fois, les mecs, si je mets la vidéo trop tôt, les mecs arrivent à 7 ou 8h du matin, ils mettent disent, ça marche, euh, ça, marche <rire> ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, <rire> ça marche pas, parce que ça commence à 9h, donc il faut bien que je dise dans les vidéos à chaque fois, que il y a une promo qui commence telle date, que ça commence à 9h du matin en France. Donc, euh, j'ai eu pas mal de commentaires bien, pareil, privés, ouverts. Les gens qui disent, ah, c'est exactement... <rire> c'est exactement ce que je voulais. Je dis, ah, tu déconnes. Il fait, non, non, c'est vrai. Et, euh, et, euh, on a... et là, encore une fois, on a pu mettre, comme c'est une vidéo gratuite, en hein, échange une change d'une review, j'ai pu mettre un, un lien un tracking, et il y a eu de la vente, il y a eu de la vente, étonnamment, euh, voilà, son petit côté 10 000, son petit côté chef de chantier, le petit côté photo, pas dégueu du tout, hein, malgré tout, le processeur, le bah, P35 pour moi, mais le G35, pour ceux qui vont le commander, bah, fait plutôt bien le taf, permet de jouer un petit peu, grosse batterie, fait des photos, il y a quand même un appareil photo, 20 millions de pixels Sony, Interpolé jusqu'en 64 en Ultra HD, apparemment. Alors, euh, il est assez... Euh, voilà, il, il a des points forts, encore une fois, ce téléphone-là. Et, et, et c'est toujours un peu le principe des reviews. C'est ce que j'essaie de mettre un petit peu à la fin. Même si les vidéos sont encore un peu longues. où Nico il m'a dit « T'as encore oublié qu'il fallait faire des vidéos plus courtes. » Ah oui, c'est vrai. <rire> J'ai complètement zappé. Mais... Euh... Euh, comment dire Voilà, il y a des gens qui regardent le téléphone et ouais, c'est exactement ce que je veux !» Puis il y a des gens qui disent ah, « C'est absolument ce que je veux pas <rire> !» Voilà. Donc ça dépend vraiment en fonction de chacun et euh, voilà, après, euh, en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez envie et tout, voilà. Bon, on parlera aujourd'hui du lancement du nouveau laptop Teclast F15 plus de... Plus de quoi On sait pas. Plus, plus de pas cher. Plus de pas cher, parce que bon, c'est pas une bombe atomique, je vous l'annonce tout de suite. Il sera en promo aujourd'hui à 300 dollars. Vous trouverez l'article sur JT Geek à 7 ou 8 heures du matin. Donc, il propose un écran IPS Full HD de 15,6 pouces. C'est pas mal, c'est bien. Euh, 1,6 kg pour 18 mm. Trop bien, trop bien, trop fin. Donc, bon, on se doute que voilà. Donc, un processeur Intel Jimini Lake Refresh de 8e génération. Donc, les nouveaux processeurs Intel, là, tout fin, avec le GPU dedans et tout, donc, c'est pas une bête de course, c'est navigation bureautique, Internet, voilà, multimédia Internet, après, n'allez pas plus loin que ça, Word, Excel, pas plus. 8 plus 256, c'est pas mal pour du Windows, quand même, Intel, 9 e génération, UHD graphique, donc là, bon, c'est lié bien au au Intel Gemini intégré dedans, euh, couverture en alliage de minium euh, 12, euh, 128, pourquoi pas, à ah, 128 mm par 76, pourquoi pas. Le trackpad, 2 euh, USB Type-C, Wi-Fi AC, blablabla, et Windows 10. Bon, encore une fois, le, télé, le le laptop, il fait pas rêver, sauf si, encore une fois, batterie de 38 000. Ah, euh, milliwatt, milliwattheure, d'accord, pas 38 milliampères. Sinon, ça faisait une grosse batterie. Bon, le, il fait pas extrêmement rêver, mais il sera quand même en promo à euh, 300 balles, quoi. Attends, je vais cliquer dessus pour euh, te faire voir un peu. 300 balles, bon, bah encore une fois, on est loin d'un MacBook Pro, hein, on est d'accord. <rire> mais euh, voilà, quoi, 310 dollars. Alors après, il faudra voir en TTC comment ils vont vous le mettre et tout. Mais euh, livraison depuis la Chine, la Russie... Alors, si en plus, il y a livraison depuis l'Espagne ou la Pologne, ça pourrait être pas mal. Hein. Alors, il faut attendre encore une fois la promo. C'est pour ça que j'ai mis l'article à 8h, je crois, euh, ou 9h. Puisque, euh, voilà, encore euh, la promo, hein, ne marche pas <rire> Oui, oui, ça, commence à, ça va commencer à, toi, le 19 Mais à mon avis, ça va commencer vers 9h euh, vers du matin. Donc, j'ai mis l'article un peu plus loin. Mais bon, bah voilà, il n'est pas incroyable... Mais euh, il peut faire la blague. Alors je vais envoyer l'article là aujourd'hui euh, à Cocotte, qui c'est une ancienne de chez Banggood, hein. C'était mon... Euh, elle, on a travaillé longtemps avec elle chez Banggood Elle a quitté son job, elle travaille chez T-Classes maintenant Donc voilà, et euh, je lui demanderais Éventuellement, si elle pense m'en envoyer un Ça c'est le genre de produit, je testerai bien Encore une fois, on sait qu'on ne s'attend pas à grand chose Mais même moi, en petit Multimédia comme ça, pour faire des articles Dans les webcafés, en même temps Je ne fais plus de montage dans les webcafés, c'est trop relou quoi. Je fais ma, un, un, un iMac 2021 Avec Proster m Mais voilà, pour faire de, des articles et des choses comme ça ça peut euh, ça peut suffire, en fait, voilà, est du multimédia, petite batterie, euh, non, ça peut être bien. Ça peut... Euh, je pourrais en faire ma blague, tu vois, tu l'emmènes avec toi, t'as pas trop trop peur non plus, parce que bon, c'est un truc à 300 balles. C'est intéressant. Le test du jour, c'est le test des One Audio, du casque One Audio Super EQ. Un casque anti bruit sans fil hybride, alors bon, bah vous le verrez dans la vidéo, c'est que bah bon gré malgré, certains vont me dire dans la vidéo, je sais que oui, bah le son il est un peu sourd, et ça malheureusement j'ai insisté beaucoup dessus parce que c'est la vérité. Voilà, c'est surtout ça. C'est pas de vous dire oh, le casque il a une incroyable, réduction de bruit, machin, et après que vous l'achetez, on est Ouais, oh, bon pff. Et un peu les oreilles en coton, euh, GLG, parce que le son est un peu sourd. Euh, si la musique, elle est merdique, le son, il n'est pas terrible, quoi. Donc, euh, c'était vraiment de parler un peu... Alors, il n'est pas cher, il a la réduction de bruit. il a pas, Encore une fois, il a pas mal de trucs bien, mais au niveau du son, par un truc qui était quand même noté super EQ. Alors, déjà, il n'y a pas d'égualiseur. <rire> Et euh, voilà, je sais pas super quoi. Euh, voilà il est, il est pas cher, il a la réduction de bruit, ça fonctionne, il a un mode ouvert. Il a des modes qui sont intéressants. Après, la qualité audio n'est pas ouf. Mais le prix, lui, est quand même d'enfer. Donc ça pourrait, à mon avis, peut-être plaire encore une fois à des gens qui n'ont pas 250 balles à mettre dans un buzz Q35, euh, <rire> Q35, QC352, je crois qu'il y a un nouveau qui est arrivé. En plus, Moi, j'ai un QC35, je ne sais plus combien, là. Il y a un nouveau, nouveau, les Sony, tout, voilà. C'est 250 balles. Donc là, 50 balles, Il y a quand même, comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a 200 balles d'écart. Donc ça dépend vraiment du budget, et beaucoup vont se dire, voilà, euh, en fonction de ton budget, voilà, tu adaptes tes oreilles, point barre. Bon, on parlera de la news qui m'a vraiment intéressé. C'est euh, rien, parce que j'ai traduit. Hein, donc c'est Nothing. Nothing de Carl Pei travaille sur un smartphone pour début 2022. Alors, bon, on sera quand même un peu tous d'accord que cette histoire de Carl Pei qui quitte OnePlus pour monter sa boîte, c'était le plus beau pétard mouillé de 2021. Carl Pei qui quitte, nana, qui quitte OnePlus pour monter sa propre boîte, Alors, bien évidemment une boîte que euh, tout le monde aura vu venir en audio, puisque, en restant un peu affilié avec Oppo, Oppo, qui était quand même très très bon dans l'audio, et les Blu-ray, bon, les Blu-ray, maintenant, on est d'accord que c'est un peu fini, mais dans l'audio, mais qui n'avait pas de branche audio, et pourtant, qui est quand même bien blindé au niveau du smartphone, pouvait euh, trouver, dans, avec Carl P une alternative pour développer une marque audio qui soit liée au groupe, sans en étant un peu indépendante. Carpe qui s'en va, investisseur Kazenestat, euh, le mec de Twitter, enfin plein de mecs super connus qui investissent massivement dans la boîte. c'était des écouteurs incroyables, nanana, nanana. Bon, bah des écouteurs incroyables, on les a vus arriver. Le problème, c'est que massivement, bah, le budget qu'ils ont eu dans les reviews, tout le monde en a fait, une box therapy, jeol, euh, tous les gros youtubeurs ont l'ont eu. Ils ont juste fait un déballage. Le produit sous embargo parce qu'apparemment c'était de la merde. Enfin, c'était de la merde parce que l'OS n'était pas prêt, d'accord. Donc c'était de la L'OS n'était pas prêt, donc ils ont juste eu un déballage en disant « Ne parlez pas de l'audio parce qu'on n'est pas prêt, donc c'est pas terrible, mais euh, voilà, c'est une préversion, la mise à jour on va corriger tout ça. » Et depuis, euh... hein depuis on n'a pas... pas eu de nouvelles. <rire> on... on vous rappelle, hein va... C'est pas mon numéro, c'est pas grave, on trouvera, on vous rappellera. <rire> voilà. Donc pas de... Ah, c'est mon euh, iMac qui chauffe un peu, tu vois, comme quoi il chauffe un peu, hein. bah, je fais beaucoup de trucs en même temps. Donc, euh, pas eu de nouvelles trucs, donc un gros pétard mouillé, puisque bah, personne ne l'a testé, personne ne l'a eu. Ceux qui ont réussi, à, apparemment ceux que je connais, qui ont réussi à en avoir, ils m'ont dit, ouais, oh, pff, pas terrible, quoi. Par rapport au prix qu'il le vend et par rapport au buzz qu'il a eu, c'est vraiment à la mèche, à la briller de mille feux, du pétard. Mais alors après, le pétard était mouillé, ça fait il <rire> n'a même rien fait euh, pff, voilà, comme ça. et là donc euh, nouvelle news c'est que Carl P travaillerait sur un smartphone en 2022 c'est nul, c'est nul comme euh, ça, sent la, ça sent la merde, ça sent la merde, ça sent le chinois de base, ça sent le chinois de base, le mec qui s'enflamme, qui nous font un truc, je sais pas, Carl il fallait, j'ai plus son, j'ai plus WeChat, sinon j'avais le WeChat de Carl et tout, on aurait pu, je sais pas, je vais pas dire qu'on aurait fait mieux, mais ils ont vraiment très très mal géré leur, dé... leur délire, et après arriver en disant, bah là on sort plus rien, jusqu'à la fin d'année, mais l'année prochaine on vous sort un smartphone, c'est nul, c'est nul, puisque bien évidemment ce téléphone là ça sera un Oppo, on ne peut pas aujourd'hui aller faire un smartphone, même si tu as le budget incroyable. On l'a vu avec pas mal de marques, notamment les marques recyclables et même Google. Google, c'est quand même cassé le nez sur pas mal de derniers smartphones, alors que c'est Google. Donc, ils vont aller voir Oppo en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ça va être un dérivé de ce qui existe déjà entre Oppo, OnePlus, qui est complètement. Euh, voilà, maintenant appartient à Oppo, ça, reste, ça va devenir une gamme de la marque Oppo quasiment. Et, euh, et une, on va faire un téléphone et tout. Donc, je vois pas ce qu'ils peuvent nous promettre, ce qu'ils veulent qu'ils vont mettre dedans euh, d'ici 2022, parce que la technologie doit pas être prête pour ce qu'ils veulent mettre dedans. Ça sent encore une fois le pétard mouillé et de Nothing, bah, ça porte bien son nom. Après, ils ont voulu faire un peu euh, comme Elon Musk en disant euh, Elon Musk, il a quand même euh, la The Boring Company, tu vois, il a quand même des noms qui sont euh, très très drôles. Là, avec Nothing, bah, ils ont rien fait, <rire> rien du tout, que de la merde, que de la. Enfin, un produit de merde, et là, au lieu de nous sortir un bon casque. C'est facile aujourd'hui de sortir un bon casque, euh, d'aller voir une usine, de faire un bon casque avec bonne réduction de bruit, mettre les meilleurs écouteurs dedans, une bonne réduction de bruit, un casque hyper quali, hyper, euh, hyper stylé et tout, et d'arriver et de dire, voilà, nous, on défonce le prix, on ne le vend pas à 250 euros, mais on est aussi bon que les meilleurs du marché, on le vend 200 mal. Puisqu'un casque à produire, ça vaut 50 balles hein, en Chine. Hein. Les bits, ils avaient estimé que coût de production, c'était à 20 balles. Bon, les bits, c'est de la merde, mais c'était 20 balles. Avec toute l'électronique que tu veux dedans, je veux dire, le casque, il ne peut pas coûter 100 balles à, faire, à fabriquer et tout. Il n'y a pas assez d'électronique dedans. 100 balles, tu fabriques un smartphone. Donc, un très beau casque, voilà. Et dire, on le vend 200 balles, et là, ils inondent le marché, avec un produit euh, euh, nothing, euh, qui défonce tout le monde, quoi. Mais je sais pas. Il doit y avoir d'autres intérêts là-dessus. Et, euh, et la news, c'est de la merde. Voilà, simplement pour eux. Parce que je pense que, comme beaucoup, j'étais trop déçu. Euh, ils nous ont rien fait. Ils ont fait nothing. Bon, on parlera de Realme qui pourrait nous sortir également une Realme Watch T1. Donc, bah, évidemment. Attends, je vais te le traduire, le truc. là Ça va, être bien, ça va bien se passer. Euh, donc, il pourrait sortir une nouvelle montre, bien évidemment. Alors, ah oui, confirme, je vais bien recevoir... Euh, c'est confirmé. Je vais la Xiaomi... La montre Xiaomi Lite 2. Qui sort le mois prochain, je suis dans les tuyaux là. C'est pour moi aussi. Hein. Je suis euh, partenaire du lancement. Oh, je, je vous sors ça comme ça. Je vous balance ça comme ça. Euh, voilà. Bon, c'est qu'une pauvre monte light. Hein. Vous vous enflammez pas. Hein. Pas, de, pas de quoi être jaloux. Hein. <rire> Un peu quand même. Voilà, donc il nous pourrait nous proposer une nouvelle montre, assez le taux de rafraîchissement élevé, voilà, donc un nouvel écran, taux de rafraîchissement BPM, SPO2, bla bla bla bla, une nouvelle montre connectée quoi. <rire> Aussi bien que comme un Mi Light truc. Bon, donc les reviews, ça y est, enfin j'ai fini toutes les reviews que j'avais à faire en urgence pour ce mois-ci, enfin c'est surtout les vidéos rémunérées. On va pouvoir prendre un peu plus de temps maintenant. J'ai plus de review euh, planifiée avant novembre maintenant. voilà, Donc euh, en, en urgent. Et encore, les meufs au mois de novembre, maintenant, je dis, eh, vous, vous avez oublié qu'il faut payer l'avance. Ah oui, mais non, mais mon chef, j'ai écouté, si vous ne pouvez pas payer l'avance, euh, vous venez, vous reprenez le produit. Hein. Elle me dit, oui, mais alors vous allez perdre beaucoup de clients à force de faire comme ça. Je dis, non, c'est fini. À caso, c'était le dernier qui vous a fait le coup, on paiera après. On paiera, euh, non, on paiera quand on aura le, le draft, -dire la, la maquette, on envoie la maquette, ah oui mais là le paiement, machin, euh, la vie de la caméra, la caméra elle est sortie, Je fais quoi Soit j'attends un mois et demi pour la caméra, soit je la sors, j'étais le premier français à faire la case au brevet 8. Donc je mets la vidéo en ligne, et au moins je récupère un peu des vues et un peu d'affiliation. Et, euh, et la meuf toujours pas payée. Et on est obligé de courir derrière et de faire un mail toutes les semaines en disant vous n'êtes toujours pas payé, ah, la meuf elle répond même plus et tout, enfin voilà. Donc maintenant c'est vous payez d'avance ou on fait pas. Parce que c'est chiant et les marques elles ont toujours une excuse pour euh, pour pas faire donc là maintenant je euh, ne vous payez pas on fait on fait pas maintenant on planifie même plus je, je fais même plus la review payez pas on fait pas et attendez pas le 14 pour publier le 15 c'est pas possible il y en a une elle nous a fait le coup là ah, la veille tu sais ah mais c'est bon ça y est on a payé je dis ouais mais me pour une semaine hein. <rire> j'ai du boulot tout donc voilà donc on a tout fini on est bien la prochaine c'est la Seiko Cinétique qui est là alors, on a eu un échange de mail euh, courtois avec... Euh, non, vraiment courtois, avec euh, le revendeur euh, Seiko, là. Et on lui a expliqué qu'on l'avait ouvert, qu'on voulait faire des trucs. Ça lui a beaucoup plu, et euh, il attend les retours maintenant de cette vidéo, et que peut-être, on pourra en avoir une autre euh, trop bien. Trop, trop mieux, surtout, voilà. On aura les Pagani Design. Je vous rappelle, j'attends 5 montres Pagani Design, dont la Pagani 007, la même que la mienne comme ça, mais en version chocolat. Euh, une autre euh, avec un version Miota, enfin bon 5 Un vendeur qui nous en envoie deux qui sont assez, euh, environ 150 balles Et un autre vendeur qui nous en envoie 3 pour une valeur environ de 300 balles aussi euh, on attend les INW, e euh, là, dont une qui est avec le mouvement Miyota, qui est ouh, euh, plus je la regarde, plus je me dis si elle ressemble à ça, euh, c'est la montre de mes rêves. Deux montres mode euh, Seiko, une qui est prémontée, ça veut dire que vous acheter moins de 100 balles, pré avec du Seiko dedans et tout, donc elle devrait arriver euh, en Thaïlande là, elle devrait arriver aujourd'hui normalement, ou demain. Et un autre que je vais recevoir en kit et que je vais monter moi-même la montre. Donc c'est plein de pièces avec euh, bah, vous mensico, le cadran, les aiguilles, euh, le coffret, j'ai tout choisi et je vais la monter moi-même, donc une montre en kit. <rire> Ouh, voilà. Et toujours la Rift Tiger qui a été démontée, vous avez vu les vidéos. Et euh, toutes les petites montes pas chères là, bon, on a un peu moins. Comme on a réussi, j'avais quand même stocké un peu de montes pas chères en disant ouais, euh, on fait des reviews. Mais bon, là, comme j'ai quand même 5 euh, Pagani et 3 IW et la Rift Tiger et la Seco et peut-être une autre Seco et deux modes Seco, on va faire ça déjà, ça me paraît un peu plus bankable. Donc, le Redmi, la Redmi Watch Lite 2, vrai, elle m'a confirmé, elle m'a dit oui, ça part. Après, il y a tellement de trucs qui sont en route qu'on a maintenant, avec Nico, on a des mails automatiques. Vous envoyez, vous êtes prêt à en payer d'avance, voilà l'adresse. Et après, quand ils nous envoient l'adresse, ça veut dire qu'il y avait le mail à marquer « Payer d'avance ». Donc, si les produits, ils arrivent, on les a. On a reçu deux robots aspirateurs avec la station et j'ai le Dreamy V17, je crois. Voilà, tout ça, c'est pour le mois prochain. Le Midia S8+, ouais, j'ai reçu le Midia S8+, lancement le mois prochain. L'appareil, euh, mon patron, je... oh, la boîte, elle est là. Vous appelez le transporteur, il revient à la chercher. Hein. <rire> il n'y a pas de souci, euh, il vient, elle est là. On ne l'a même pas ouvert, on remet un coup de scotch. Euh... Si, on l'a ouvert pour voir un peu. Et... Non, pas là, là. je veux dire, on vous remet un coup de scotch ou pas, vous le reprenez, euh, vous voulez pas payer. Non vous allez perdre des clients, genre, mais vaut mieux. Hein. Eh, vaut mieux perdre des clients, vaut mieux perdre les clients qui veulent pas payer, surtout. Parce que là, après, c'est vraiment du boulot pour rien. Voilà, donc ça, c'est pour les news. Bon, petite news, puisque papa, il commence à avoir du temps, on, je recommence les blogs sur... Enfin, je recommence les articles sur mon blog, ça s'appelle lesmagouilles.com. Alors, lesmagouilles.com, je me suis fait blacklister de Facebook. C'est-à-dire que si sur Facebook, tu mets lesmagouilles.com, il dit, non, non, euh, c'est un lien dangereux. <rire> dangereux de quoi Et ta sœur est dangereuse et Marc, ta sœur est dangereuse ou pas Et ta femme, là, <rire> dangereuse <rire> Chinoise, hein, qui est intriguée, comme ça. La ouais, vietnamienne, je crois. <rire> Donc, je me suis fait blacklister par Facebook. J'ai plus le droit de mettre de liens. Quelle bande de bâtards <rire> Par contre, je pense que si je deviens un pro que je paye, là, il n'y aura pas de souci, tu vois. Bon, je reprends les articles avec un nouveau format, bien évidemment, que je voulais faire depuis un moment mais qui n'était pas prêt, qui sera le format article podcast. Puisque les articles, vous les trouverez sur lesmagouilles.com, bien évidemment. Donc hier, c'était... Tu veux que je te la montre, article et podcast, donc le premier article. Aujourd'hui, j'ai un truc trop bien, là, qui m'est arrivé hier. Je, ah, je, vous, je, je, je le ferai ce matin à mon avis quand vous allez vous lever peut-être que l'article sera déjà en ligne voilà. donc je fais l'article ok en écrit et ensuite je le fais en podcast c'est-à-dire que je lis mon article au début, je voulais lire l'article. Au début, je voulais faire les deux ans, d'un hein, article et tout. Après, je voulais lire l'article. Et après, bon, je m'inspire de l'article pour créer un petit podcast comme ça. C'est facile à faire hein, en mode audio. Alors, je m'excuse hier. Je l'ai fait avec QuickTime. Et le son, j'ai bien vu que le vu-mètre était beaucoup trop haut. C'était saturé. Et après, à l'enchaînement, c'est saturé. Je n'ai pas eu le courage. Je me suis dit, c'est le premier. Ils me pardonneront a quand même fait 33 écoutes, c'est pas mal. Euh, le blog a bien marché par contre. Hein. <rire> Malgré tout, autant euh, Facebook c'est des bâtards, autant Google il m'aime encore bien. J'appelle les magouilles, c'est mon site que j'ai monté en l'an 2000, même avant je crois. Avant c'était les... http euh, lesmagouilles.free.fr, donc pour dire, euh... <rire> pour dire que ça date d'un petit moment. Euh, et je fais en version podcast Donc il y aura articles et podcasts Et alors je dis pas tous les jours hein, C'est quand j'ai le temps Mais j'ai déjà une liste commas d'articles que je vais vous traiter Ça sera surtout basé par rapport aux montres Hier ça sera surtout basé par rapport Oui c'est Lego Lego, Sena Lego, Alors ceux qui, ceux qui jouent à ce jeu là sur euh, tablette Lego, euh, McLaren, Sena, GTR Je vous ferai un article aujourd'hui avec un petit podcast, donc je fais un article, un petit podcast, je mets ça dans SoundCloud, puisque je suis en illimité, puisque je paye, et ça permet d'avoir, soit vous écoutez que la version audio, soit il y a la version écrite, et l'intérêt, c'est que même si vous écoutez que la version audio, moi je prends du référencement grâce à la version écrite, qui fait au moins 400 mots. Voilà, donc ça a commencé aujourd'hui, vous pouvez aller sur lesmagouilles.com, vous devriez vous rappeler du nom. Hein. En théorie, euh, voilà. Vous devriez vous rappeler du nom. Et je crois que vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir toutes les news comme ça. Ou alors vous pouvez m'écouter en podcast. Ça marche avec bah, le lien qui est dans le dans Soundcloud. Ça marche sur Spotify, Apple Music, je suis Vous demandez JT Geek à Spotify, il devrait vous trouver. Et voilà, attends, attends, Je vais le faire en même temps, en même temps que vous là. Euh, Spotify. Spotify, euh, oui, mais c'est bon, j'arrive, euh, Spotify, voilà, ici, et si je mets rechercher, je vais le faire en même temps, euh, JT Geek, JT Geek, d'accord, bon, bah, écoute, il n'y a pas, euh, By GLG, on va essayer comme ça. By GLG, bim, ben à regarde, premier, bon, quand même, un petit peu, à quotidienne, podcast, nananana, voilà, regarde-toi, tu peux mettre ici, et euh, tu peux t'abonner au flux, tiens, je vais m'abonner à moi-même, tiens, allez, vas-y, c'est cadeau, et on retrouve bien, tu veux que je te la montre, et tout, donc, voilà, tous les jours, tous les deux jours, il y aura, alors, il y aura le, la, le JT du Geek, bien évidemment, le mardi et le vendredi, et il y aura le, un petit podcast comme ça, ou un article, si tu préfères la lecture, avec les photos interactives, et tout, voilà. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est un nouveau projet, euh, je me rajoute un peu de travail. Non, mais là, c'est la passion, là, qui prime. Bon, allez, mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, combien oh, 38 minutes, il parle beaucoup trop, mais j'en s'en fous, je tends un peu, là. Allez, mon pseudo, c'est Greg Le Geek, vous pouvez me retrouver toutes mes photos, Alors, euh, je te montre ma montre, le Shunzaro, le démontage de montre, là, de la semaine dernière, avec mon, mon horloger, là, mon nouveau meilleur ami, euh, voilà, donc la Tiger, la Seiko, tout bien, tout bien dans le meilleur des mondes. Allez, films et séries télé du week-end. Ce week-end, il y avait l'Ultimate Fighting, comme tous les week-ends, Ultimate Fighting du 16 octobre 2021. C'était pas trop, trop mal, euh, pas exceptionnel, mais bon, ça se regardait bien, voilà. Celui de la semaine prochaine sera apparemment euh, plus meilleur. voilà. Donc, à attendre un petit peu, euh, quand c'est décisions. décision... Andrei Abrorsky terminé Ah oui, il y avait son combat avec un Ray euh... Alors j'ai pas eu le truc entier Alors peut-être que il manquait des combats C'est vrai que le mien faisait que 3 heures Et il parlait que... Euh... Oui peut-être qu'il m'en manque un petit bout Je regarderai, peut-être que ça m'en fera encore un petit bout à regarder en plus en bonus Bon, j'ai commencé hier en toute déprime parce que... En fait quand je joue à la tablette là Avec le truc de Lego là non, mais ils ont mis des voitures Lego dans l'asphalte, ça marche pas. Euh, pas perturbé. Je suis en train de jouer, puis j'aime bien. Toi, je lance un truc sur Netflix, puis je joue à la tablette, je fais mes parties du jour. Et euh, j'ai commencé Lucifer saison 5. Voilà, euh, discrètement. Elle, elle est devenue méga bonne. On oh, pas, hein, pas tourner le tour du pot. Elle était, déjà, était déjà, elle était déjà jolie, mais là, elle est devenue bonne. Hein, avec la maturité, là, et tout. Lui, euh, c'est pas trop mon type, mais elle, euh, voilà, elle est devenue euh, méga. Putain, elle est bien là, euh, bien. Ouf. Je regarderai, voilà. Premier épisode, intéressant, intéressant, qui part sur un nouveau truc ésotérique là, euh, de la boucle infernale et tout. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, une fin de premier épisode qui est assez intéressante. Ah, ça se. J'aime beaucoup. Le premier épisode, j'aime beaucoup. À avait... un moment, il y a de la musique avec les scènes et tout. Euh, Je faillis chialer. Non, je déconne. Je vais chialer, parce que j'ai fait un accident de voiture, là, voilà. Bon, allez, on parle de ma série coup de cœur de la semaine, puisque tout le monde ne parle que de Squid Game, bien évidemment. Mais il y a exactement Octobre sur Netflix. Alors, vous tapez Octobre, hein, la série s'appelle Octobre ou October. Euh, une série euh, du BKR, je crois, non mais du Sweden euh, Danish. Je crois que c'est danish, hein, danois, un truc comme ça, voilà. Une série danoise qui est une bombe atomique, qui est complètement passée euh, à travers les radars, mais qui est une tuerie. Euh, J'ai regardé les deux premiers épisodes, je crois que la moitié du troisième, c'est de la bombe ce truc-là, c'est trop bien, une, une enquête un peu thriller avec un serial killer qui tue des gens, enfin il coupe des mains et des... des voilà, bon, c'est pas trop trash, hein. c'est à la Netflix, hein, vous inquiétez pas. Mais euh, voilà, premier épisode, truc, deuxième épisode, on commence à comprendre et on commence à comprendre ses motivations et on est presque avec lui, hein. on a presque envie de le soutenir, hein, de lui envoyer des haches. <rire> des hachettes, euh, parce que euh, voilà, l'histoire euh, se met en place et l'histoire de, des intervenants et des euh, des victimes, tous, tout se met en place tout doucement et c'est de la bombe, c'est de la bombe. J'en suis à l'épisode, il y a une mini série, je crois qu'il n'y a que 6 épisodes, hein. donc j'en suis presque au 2,5, et demi, j'ai presque fait la moitié. Euh, c'est très très prenant. Hein. Premier épisode, c'est un peu long, mais alors deuxième, ah, c'est voilà, puis ils sont con, con comme dans toutes les séries quoi. C'est genre là, oh, oh une cave Oh je suis tout seul, ouais, je vais y aller voir <rire> Bah ben non Attends, appelle la police, les renforts, le FBI, euh, le swap, tout là <rire> Voilà. Mais euh, vraiment, grosse série coup de cœur. J'ai pas encore regardé tout, mais bon, les critiques sont unanimes et euh, je vous conseille vraiment, c'est vraiment de la bombe bébé. Euh, nothing Phone, bah ça on en a parlé, c'était avec Alp et euh, voilà. Et j'ai regardé, non, je cherchais une, une jolie vignette. J'ai regardé hier, tiens, bah, oui, j'ai pas le temps de tout regarder là. J'ai regardé Needle in euh, Time Stack, voilà, un, pff, une espèce de film téléfilm, pas incroyable, mais c'est sur les voyages dans le temps. Euh, alors pas autant que ça, mais ils expliquent que dans un espèce de futur proche, les plus riches peuvent aller dans le temps pour changer des trucs et en fait ceux qui sont dans le présent, ils se tapent des vagues de... temporelles. Alors s'il y a quelqu'un qui va dans le dans le passé et qui change un petit truc, et bien après, quand il revient, il y a une vague temporelle qui revient et qui remet les choses à jour en fonction de ce qu'il a changé. Et il y, y a un déroulement qui est assez intéressant, c'est pas mal. Et puis, il y a une espèce de philosophie ésotérique derrière, comme ça, que, voilà, on se dit toujours, ah, si j'avais changé ça, et on voit bien que si ça va changer ça, bah, il ne serait pas passé ça, et ça aurait changé comme ça, et que l'autre, il dit, mais je vais quand même aller changer ça. Et il se rend compte que, voilà. Donc, il y a une espèce de dénouement là-dessus et tout, puis un coup avec les âmes-sœurs et tout, c'est pas mal. C'est pas mal, ça se regarde bien, c'est assez intéressant, encore une fois. pendant le moment, je continue mes parties euh, d'asphalte. Mais c'est un film qui se regarde bien, c'est intéressant les causes à effet et tout, non, c'est plus recherché que le dernier film avec Hugh Jackman, là, euh, où il y avait la montée des eaux, où ils allaient chercher la mémoire, où le film était bidon tout au long, la fin était à chier, ou alors, j'ai pas compris le film, mais bon, euh, par contre on dit que c'est à chier, donc je pense que voilà. Mais là, euh, là voilà il y a un petit truc, quoi, il y a un petit truc sympa, alors qu'il y a beaucoup moins de budget, et puis il n'y a pas Hugh Jackman dedans, quoi, voilà. Donc je vous conseillerais cette série-là, et surtout octobre, hein, commencez octobre, vous allez voir oh, au moins les deux premiers épisodes, vous allez... Pff, si vous avez arrivé jusqu'au deuxième, vous allez dire « Ah ouais, là, euh, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> c'est de la bombe, bébé, voilà. » Et ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, ouh, 44 minutes, c'est bien. Ouais, bah, de toute façon, on n'est pas, hein, pas payé à la minute, hein. <rire> hey, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, n'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, qu'est-ce qu'il soit, je répondrai, je mettrai un petit cœur d'amour. Moi, forcément, je vous kiffe. Bonne journée à tous. Allez, à vendredi maintenant. Voilà, oui, on est mardi, vendredi. il oh, y a de la review, il a la Seiko et tout, ça va être trop bien. Allez, bonne journée. Merci à tous. Bye bye.